que tu Alors, Yann qui demande, est-ce que tu peux blitzer pour compenser le manque de pression de la D-line Un manque de pression qui est dû à la D-line beaucoup moins physique, par exemple. Bah, qui répond, oui, clairement, Yann. Mais bah, en, fait, en fait, la question là, c'est, est-ce que tu as le choix tu vois J'envoie tous les lundis un article exclusif. J'y parle tactique, technique et de philosophie de coaching. C'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter. Le lien est dans la description. Alors, abonne-toi. Si ton QB, enfin le QB que t'affrontes, il a 20 minutes pour lancer le ballon, c'est en fait à quoi bon garder l'intégrité de ton coverage si de toute façon tu vas te faire cisailler, tu vois. Donc, du coup, effectivement, il faut mettre une pression supplémentaire. Je discutais avec un mec, un super coach qui s'appelle Jacques Dussault. Alors, Jacques Dussault a une page Wikipédia. Vous regarderez sur. Euh, donc, je suis en contact avec ce type, on discute souvent, etc. Et euh, Jacques m'explique que. Euh, Jacques a, donc, il a coaché en NFL, il a coaché en CFL, donc euh, on parle d'un mec qui a, qui a du bagou. Et, euh, et Jacques m'expliquait qu'à que son sens du coup bah, si, tu, si tu mets pression à 4 et que ça suffit pas Faut mettre pression à 5, ça suffit pas faut mettre pression à 6 Et que de toute façon en fait à un moment donné tu vas être obligé Et à un moment donné où tu vas être obligé Et c'est là du coup que la, la théorie de Mahamé euh, donc, qui est dans le chat là Et qui est, de, qui est du coup de blitzer et de baser sa défense sur du blitz Elle est pas si stupide Effectivement si t'as si pas un effectif dominant Et bah c'est pas con en fait C'est pas con d'aller vers quelque chose comme ça et, et du coup, ça dépend juste, encore une fois, de qu'est-ce que tu veux faire, ok C'est quoi l'objectif de ton équipe Et là, on va, je parle encore un peu de philosophie, mais c'est intéressant. C'est quoi l'objectif Est-ce que notre objectif, c'est d'être bon la saison prochaine pour aller jouer en D3 Parce qu'on est en D4 Est-ce que notre objectif, c'est de gagner des matchs Parce qu'en fait, on veut juste gagner, et puis c'est tout, et puis on gagne, on va boire des bières, et puis c'est cool. Est-ce que notre objectif, c'est de créer un club formateur qui va former des joueurs et les envoyer en élite Est-ce que notre objectif, c'est de monter en D3 D2, D1, et on sait qu'on a le budget pour payer des imports, puis on sait qu'on aura le budget pour payer des coachs, etc. Ou quelqu'un en fait, c'est pas important pour nous euh, de, de former les joueurs maintenant en D4. Du coup, du coup le but, c'est de gagner à D4. Et une fois qu'on s'en détonne, on se demandera comment former les joueurs. C'est quoi le plan global, en fait Et là, du coup, on parle vraiment de coaching et de philosophie de coaching. On parle vraiment de ça. On parle vraiment de c'est quoi l'idée générale derrière tout ça. Derrière tout ça, parce qu'en fait, le schéma que vous allez jouer, il a un impact et un rôle dans tout ça. D'accord. Et du coup, la même manière, du coup, la, la philosophie du club a un impact sur ce que vous pouvez jouer, sur ce que vous devez pas jouer. Et là, on va un peu loin, mais à mon sens, c'est vraiment important.